Comment il est perçu ton discours au sein de la police Toi tu, tu as un discours de, de nuance, de critique, de distance par rapport au pouvoir est-ce que c'est audible par tes collègues Alors on va prendre l'exemple général, on va prendre les collègues sur le terrain, j'allais dire. Le 14 juin, on avait, donc pareil, dans le même mouvement, rapprochement police-population, on avait fait un tractage en sens inverse du cortège donc des gendarmes et des CRS, qui étaient sur le dispositif, et dans 95% des cas, nos collègues étaient contents de nous voir, en disant ça fait plaisir de voir qu'on s'occupe de nous, qu'on n'est pas que ce que nous présente dans les médias des gens qui viennent frapper des gens, et je crois que le plus beau mot a été... Il y a deux mots qui m'ont marqué ce jour-là, il y en a un qui a dit nous, si on pouvait juste poser le bouclier devant nous, avoir euh, la matraque euh, rangée, le casque posé par terre et rentrer chez nous le soir, c'est tout ce qu'on demande. Parce que si on intervient, c'est qu'on risque aussi notre euh, d'être blessé, etc. Donc ce n'est pas notre but. Et un autre collègue en rigolant qui nous avait dit aussi, euh, si les gouvernements depuis une vingtaine d'années respectaient leurs engagements politiques qu'ils ont pris pendant leur campagne, il y aurait moins de mouvements et on serait moins mobilisés. Bien sûr. Euh, la question des violences policières, elle est délicate parce qu'il euh, y a euh, de... De, il y a un certain nombre de dérapages de, de, de, de policiers euh, les militants dénoncent régulièrement l'impunité et des ONG comme Amnesty International etc. Euh, en même temps c'est un métier dangereux dans lequel on est armé dans lequel on a affaire éventuellement à des gens euh, peu recommandables euh, qu'est-ce qui se dit dans des violences policières, des bavures, de fa ce fameux mot, euh, de, de ce qui se passe dans les quartiers populaires on, les, so les sociologues ont évalué à un mort par mois quand même dans les quartiers populaires cet été il y a eu Adama Traoré euh, étouffé probablement, euh, je parle sous réserve évidemment, euh, par cette fameuse technique euh, utilisée par des gendarmes au moment de l'arrestation. Euh, Qu'est-ce qui se dit euh, au sein de la police de, de, de ces de ces violences-là Est-ce que est-ce qu'on est dans une vision euh, c'est un complot alors que nous n'avons rien à nous reprocher ou il y a des brebis galeuses, il faudrait que quelque chose soit fait ou il y a plusieurs choses déjà pour Adama ces gendarmes comme tu as, as précisé ouais. donc les gendarmes ont des techniques d'intervention, ils sont régis par le code de la défense et déjà on n'a pas le temps de forcément couvrir tout le secteur police nationale. donc je ne pourrais pas me prononcer sur les techniques gendarmes. Chez nous après en interne, euh, au niveau police, on va parler sur les manifestations euh, contre la loi travail et euh, mouvements associatifs en général euh, depuis euh, début de l'année, euh, parce que ça on a travaillé dessus plus particulièrement, c'est qu'on a des ordres qui viennent d'en haut, qui font que euh, ils arrivent, les ordres arrivent souvent trop tard et de façon incohérente. Euh, on avait pris la manifestation du 9 avril parce qu'on avait des collègues qui étaient placés dans les compagnies de CRS au renseignement, etc. On avait la vision la plus globale. Ils nous ont dit, il y a des gens qui viennent de manifestations violentes donc qui commencent à s'équiper devant nos collègues en uniforme et disent, ils ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les disperse, etc. Ils nous ont dit, vous les laissez. Bon, bah On les laisse, les ordres sont les laissés. Et quand ils ont eu donné l'ordre de disperser, euh, quand la manifestation a est partie de façon violente avec des collègues qui ont pris des pavés, qui ont été blessés, etc., donc les ordres ont été donnés de disperser la manifestation et de rétablir l'ordre. au moment où la charge a été donnée, c'était le cortège syndical qui arrivait. Ce qui veut dire que c'est pas entre guillemets ceux qui avaient posé problème euh, qui, ont, qui sont affrontés, ça a été le cortège syndical qui a pris les coups. Ce qui donne une, une crescendo pour les violences, ça augmente, ça augmente, ça augmente de chaque côté en fait. Chacun se dit bah, Putain, moi je me prends des coups et on peut m'agresser en toute impunité en tant que policier. Et les manifestants, se disent, bah, moi je peux me prendre des coups et ils les poursuit ici. Après, ils ne sont pas poursuivis. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos collègues sont en administrativement, sont poursuivis régulièrement. On est la fonction publique la plus sanctionnée. On veut savoir. Administrativement. Administrativement. Ju judiciairement, il faut que les gens euh, portent plainte. Et après, judiciairement, j'allais dire, c'est pareil, c'est plus de mon domaine. Là, je vous invite à aller interroger les syndicats de magistrats, etc. Parce qu'on ne veut surtout pas rentrer dans l'amalgame police opposée à la justice ou population. La justice fait son travail et malheureusement, je ne prononcerai pas dessus. voilà. Et, et ensuite, sur le, on avait la preuve finale sur le 9 avril, que c'était le plus beau, c'est qu'après, 300 personnes, pareil, qui étaient euh, qualifiées de personnes violentes, qui sont arrivées sur nuit debout, qui arrivaient de Garde du Nord. Donc les services de renseignement on les avaient identifiés, euh, qui venaient mettre le bazar clairement à nuit debout, à place de la République. Euh, les compagnies de CRS ont entendu l'appel sur les ondes. Ils ont dit bah, :« C'est parfait. » On avait un délégué dans une de ces compagnies qui dit :« On est sur le chemin. On va pouvoir euh, les intercepter, les disperser avant qu'ils aillent euh, empêcher des gens de se réunir euh, pacifiquement. L'ordre a été donné de les pousser pour qu'ils puissent passer. Voilà. Et après, une fois que le bazar a été mis à nu debout, ces personnes ont pu dégrader un commissariat. Ils ont dit on va prendre l'apéritif au domicile de M. Valls. Et là, curieusement, les ordres sont revenus dans l'autre sens. C'est-à-dire que jusqu'à un commissariat, c'est pas grave, la population, c'est pas grave. Le domicile privé de M. Valls, là, il y a eu 20 interpellations, dispersion du mouvement immédiat. Donc on voulait savoir qui sert la police nationale. Et donc pour nous, clairement, il y a un détournement de nos missions qui crée donc des violences de chaque côté, des tensions, de l'incompréhension. Et donc c'est le but de ce matin, c'est d'aller dénoncer tout ça et dire maintenant, bon, on, se, on siffle la plein de la création. Au bout d'un c'est que les, Politiques Qui sont à l'origine de tout ça, il bah, faut qu'ils prennent leurs responsabilités, ils ne peuvent pas se défausser indéfiniment. Surtout que finalement, nous on dit en rigolant, on est rendu, on compte à chaque fois des centaines de policiers des blessés, des centaines de manifestants, on en veut dire quasiment un millier de personnes de la population blessée. Et si on fait le compte, ça fait une chemise arrachie dans l'autre camp, quoi, en ironisant. Euh vous avez dit que euh, des casseurs euh, étaient en train de s'équiper et que l'ordre n'était jamais venu d'intervenir. Est-ce qu'un policier a le droit de ne pas intervenir justement quand il constate un délit Alors, j'ai pas utilisé le terme casseur parce que dans le mouvement d'aujourd'hui, voilà, mais euh, de personnes euh, violentes qui viennent pour d'autres choses, enfin, pour d'autres moyens d'expression, voilà. Et les policiers sur les systèmes de maintien de l'ordre n'ont pas le droit d'intervenir d'initiative. Ils sont euh, obligés de faire ce qu'on leur dit parce qu'il y a donc, des gens dans une salle de commandement qui ont une vision d'ensemble et qui donnent les ordres d'ensemble. C'est-à-dire que le collègue sur le terrain ne peut pas faire d'initiative. Mais le citoyen a le devoir d'intervenir. Quand ils voient un délit, pourquoi pas le policier Sur un service d'ordre, on a quelque chose qui nous dit les ordres sont passés, et on n'a pas le droit de différer. Ce qu'ils nous disent, grosso modo, c'est pour éviter un danger plus grand. C'est le motif que défend l'administration. Vous intervenez pas là parce qu'il peut y avoir un danger plus grand. Si vous deviez intervenir, voilà. Donc le motif est là. Et après, on voit des collègues CRS, des fois qui interviennent à 2, 3, etc. qui sont en patrouille parce qu'il faut faire la distraction. Ils peuvent être en maintien de l'ordre, donc là sur ordre hiérarchique. Et de temps en temps, ils sécurisent un quartier, etc. en dehors des mouvements sociaux, etc. Et là, ils peuvent intervenir d'initiative. Et quant aux ordres manifestement illégaux, en droit français, on se doit de désobéir à un ordre manifestement illégal. Ça s'est déjà produit dans la police alors l'ordre illégal, c'est qu'on avait avant effectivement cette notion dans notre code déontologie de 86, mais celui que M. Valls a mis en place en 2014, maintenant il y a l'ordre manifestement illégal, déjà manifestement c'est une notion assez floue, il a rajouté « et » donc pas « ou » et, remettant gravement euh, en cause un intérêt euh, d'ordre public ou majeur de la nation. Ce qui veut dire qu'il y a les deux, donc il y a un flou plus un flou, ce qui fait que euh, sur la base l'ordre est toujours légal, voilà, nous en rigolant on a dit il y a l'ordre légal, l'ordre illégal et l'ordre pas trop illégal, une catégorie juridique assez amusante, voilà. Nous ce qu'on voudrait c'est qu'on puisse euh, développer un système comme dans les pays du nord ou en Allemagne j'allais dire où on gère pas, la police ne gère pas une foule dans son ensemble mais gère des individualités c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui posent problème on les écarte mais il n'y a pas pour une minorité de personnes donc euh, je rappelle pour le 14 juin par exemple un million de personnes dans la rue estimé à 400 personnes qui posent des problèmes estimées aussi sachant que dans les 400 personnes il y avait aussi des hooligans qui s'étaient mélangés avec des gens qui n'avaient vraiment rien à voir avec la contestation euh, on voudrait que bah, je veux dire, qu'on ne se sert pas d'un prétexte d'une. Je veux dire, finalement, pour Saint-Jean ça ne représente rien, qu'on puisse prendre des mesures de d'autres pays. Voilà. On voudrait tendre à ça. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. On a plutôt l'impression qu'on va tendre comme au Japon, où quasiment, ça va être la police qui va créer les slogans. Quoi. Et ça, pour nous, c'est pas acceptable. Et c'était dans les plaintes qu'on a déposées ce matin, en disant que nous, le système, en plus d'être dangereux à la base, n'a pas, à l'inverse, supprimer notre liberté de manifester et d'expression. Merci.